aux réactions des chefs d'État africains suite aux vagues de protestations contre le franc CFA dans leur pays. Les chefs d'État africains sont des gardiens de prison. Le directeur de la prison se trouve à l'Elysée. Euh, les directeurs associés de la prison se trouvent à différents endroits. Donc Que ces derniers ne, ne, ne, ne veulent pas tendre l'oreille ou n'aient pas le courage de se prononcer sur ces questions est dû aux conditionnalités qui les ont fait rentrer en fonction. La plupart des chefs d'État africains qui euh, aujourd'hui sont euh, comment dirais-je sont en poste, sont des gens en Afrique francophone qui ne l'ont été qu'à partir du moment où ils ont accepté les accords de coopération et qui sont arrêtés les accords de colonisation.